Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu improvisée, puisqu'il s'avère que je vais faire environ 750 km aujourd'hui et que du coup je me suis dit que autant vous montrer les vérifications que je vais faire avant de faire un long trajet. C'est parti! Alors tout d'abord vous le savez, c'est pas ma voiture déjà, c'est celle de ma compagne et je vais devoir vérifier vraiment si déjà il y a par exemple les papiers obligatoires. Donc vous allez découvrir hein, en même temps que moi. Alors même si c'est pas devenu obligatoire, hein, on a toujours avec nous deux masques parce que vous savez que du coup dans beaucoup de lieux publics c'est devenu même obligatoire, hein, les restaurants, etc. on est obligé. Là dedans qu'est-ce qu'on va retrouver Alors je vais avoir papier d'assurance, dedans il va y avoir la carte grise. Donc ça aucun problème, n'oubliez hein, pas les papiers obligatoires à bord du véhicule, on va avoir la carte grise, l'assurance et le permis de conduire. Donc le permis que je n'ai pas ici évidemment que je garderai sur moi. Le constat amiable, donc il n'est pas obligatoire, je ne me souhaite pas d'ailleurs d'avoir à le remplir, mais dedans ça peut être toujours pratique, vous pouvez aussi l'avoir hein, de, de manière dématérialisée. Si jamais il y avait un accrochage, voilà hein, Je vous montrerai peut-être un jour comment on fait pour le remplir En tout cas, dedans, vous devez dessiner ce qui s'est passé Voilà, vous avez un côté recto, un côté verso Ici, donc évidemment, je ne me souhaite pas de le remplir dans les jours qui arrivent Mais si jamais j'ai besoin, ben, vous voyez, je sais que j'en ai un à l'intérieur Ensuite, dedans, je vais retrouver une boîte d'ampoule Donc ça aussi, hein, sachez que... Oupla, donc la boîte d'ampoule, sachez que ce n'est pas obligatoire à l'intérieur du véhicule Mais ça restera franchement conseillé Et ensuite on va avoir, ok, donc du papier toilette Bon je vous laisse imaginer à quoi ça sert Et on va retrouver aussi l'autoradio, les instructions, le carnet d'entretien du véhicule Ça peut servir, c'est pas ma voiture, si jamais j'avais un doute par exemple Pas de problème on va retrouver un petit peu de musique. Alors, c'est pas une voiture de dernière génération, mais il n'y a aucun problème, ça fera largement l'affaire. Qu'est-ce que je vais retrouver ici Alors, je vais avoir une bâche, une bâche de protection pour le véhicule. Ça, c'est pratique si jamais ils annoncent un petit peu de neige ou alors de forte chaleur. Toujours pratique. Ici, un disque de stationnement. Alors, Attention, parce qu'en fait, il n'est pas tout à fait à jour. Ce disque, normalement, il a changé. Je vais vous le mettre en photo dans la vidéo. C'est plus tout à fait celui-ci qu'on demande. À l'arrière, un pare-soleil. Ça peut toujours être pratique. Un sac, pourquoi pas. À bord du véhicule, un gilet jaune obligatoire. Donc n'oubliez pas hein, que vous l'avez à l'intérieur de l'habitacle, tout simplement parce que quand vous allez sortir, si jamais il y avait un problème, c'est vous en premier que vous allez protéger, et pas les autres, ok Donc d'ailleurs il y en a deux, ben écoutez, ça reste vraiment pratique. Et ici, un chiffon microfibre pour nettoyer les vitres. Dans le coffre, un pare-soleil. Alors un pare-soleil spider Spiderman, super. <rire> en tout cas pas obligatoire mais toujours pratique. Je sais aussi que derrière, ça c'est obligatoire et par contre n'oubliez pas Gilet jaune et ici vous allez retrouver du coup tout ce qui est triangle qui est obligatoire au cas où vous auriez un problème. Et je sais aussi, vous voyez que derrière là, je vais retrouver tout ce qui est roue de secours. Donc pareil, hein, tout ça c'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé. Donc là on ne le voit pas. Dans mon véhicule personnel je me suis acheté récemment tout ce qui est en réalité trousse de secours trousse de secours comme ça si jamais j'ai un problème c'est pratique ici à l'arrière je vous conseille fortement alors il pleut un petit peu aujourd'hui on va mettre la capuche je vous conseille de vérifier vos pneus donc moi je sors de chez le garagiste en fait et les pneus arrière il les a mis devant parce qu'ils étaient encore bons par contre du coup les pneus arrière il me les a changés il en a mis des neufs qui étaient trop abîmés du coup les anciens il valait mieux les changer donc ici, je vais chercher tout ce qui est témoin d'usure. Témoin d'usure, regardez, vous le voyez au code hein, si vous êtes encore en formation. Là, il y a trois lettres TWI. Et en fait, ça me montre à l'intérieur des témoins d'usure qui font 1,6 mm. Donc je ne sais pas si on les verra bien à la caméra. Je vais essayer de faire quelque chose de correct. On verra au montage. Ici, mon témoin d'usure, quand je passe le doigt, la bande de roulement ici, elle est au-dessus en fait des 1,6 mm. Ce qui veut dire que c'est bon. Il n'y aura pas de problème là-dessus l'arrière je vous mets quand même dans la vidéo le pneumatique je vais avoir des pneus carrément neufs donc là qui sont vraiment très profonds avec d'autres témoins d'usure ici les fameux triangles ok il me reste du coup alors j'ai vérifié au préalable tout ce qui était les vitres sont pas cassées par exemple et tout ce qui était miroir au niveau du rétroviseur extérieur pour ouvrir le capot ça vous le voyez normalement en auto-école on tire ici la commande et on va aller faire les niveaux alors la révision s'est faite il n'y a pas très très longtemps normalement ça devrait aller et là on va regarder, ok c'est ici alors un doigt c'est pas très simple mais on y arrive quand même ok et la tige je vais la voir ici alors ok alors c'est pas mon véhicule mais ils se ressemblent tous aujourd'hui on est sur une Renault Modus alors les niveaux vous les connaissez logiquement on va voir le lave-glace d'accord on va avoir l'huile moteur. Et ici, on va avoir le liquide de refroidissement. OK Alors, liquide de refroidissement, je sais pas si vous voyez bien la caméra. On va avoir le mix maximum juste ici. Et on voit que le niveau, en fait, il est assez haut. Logiquement, c'est bon. OK Je préfère jeter un œil, hein, même si du coup, ça a été fait récemment. Et ici, j'ai l'huile. Alors, l'huile, on va dévisser. Donc, je précise bien que le moteur est froid. OK Et là, on va retrouver, en fait le minimum tout à droite le maximum tout à gauche ce qu'il y a c'est que ici je vais venir tout simplement essuyer Alors. un petit chiffon et là en fait je vais replonger la jauge OK, comme ça je suis sûr que mon niveau est correct. Et en ressortant, il faut tout simplement que ça soit entre le minimum et le maximum et là c'est évidemment le cas, ce qui veut dire que mon carter d'huile, il en manque pas. Alors, je prends soin de bien revisser, OK L'appareil, j'en ai pas mis, mais toujours vérifier ça. Et au niveau ici du liquide de lave-glace, alors on ne le voit pas trop par transparence, mais logiquement il y en a. D'accord, ça a été fait récemment. Voilà. Le liquide de frein ben, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas où il est, alors je pense qu'il se situe ici, par contre sur la Renault Modus, je me rends compte que ce n'est pas facile de savoir s'il y en a ou pas. De toute façon, si vous avez bien bûché vos vérifications intérieures et extérieures, alors vous savez quoi, je vais vous mettre les deux liens des vérifications dans la description de la vidéo mais sachez une chose, c'est que les vérifications vous les faites pas pour passer le permis de conduire vous les faites vraiment parce que vous voyez, si un jour vous devez prendre la route comme moi aujourd'hui, c'est important quand même de se mettre en sécurité et de mettre en sécurité aussi les autres autour de vous qui eux ne demandent rien à personne voilà, vous avez vu que rapidement on peut regarder un petit peu à l'intérieur du véhicule ce dont vous avez besoin je vous rappelle que ce qui est obligatoire, c'est les jeunes et le triangle. Et dans les papiers du véhicule, vous aurez besoin du permis, de la carte grise et de l'attestation d'assurance. Voilà les gens. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose. Et si vous avez aimé un petit peu cette vidéo improvisée. Pour ma part, je vais me mettre à l'abri parce qu'il commence vraiment à pleuvoir. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens.